pour placer des éléments sur la table de montage qui vont permettre de créer notre projet vidéo. En faisant un glisser-déposer, on peut placer les éléments les uns derrière les autres. Donc là, je viens de placer une image derrière le titre et je place une vidéo derrière l'image. Donc toute cette section, c'est pour les fichiers vidéo les fichiers sont se placent donc, sur ces deux parties, dans la partie audio. On remarque que quand on déplace un élément, des fois il accroche et en fait il accroche soit au marqueur qui est placé, soit au début des différentes sections, ou à la fin, que l'on a placé, afin de pouvoir caler plus simplement les fichiers.